Alors bonjour euh, Pierre, je suis très content d'être avec toi puisque c'est moi qui t'ai accompagné dans la supervision euh, d'un accompagnement que tu as, que tu as fait, est-ce euh, que tu peux te présenter en deux mots Eh bien Pierre Borassi, je suis très intéressé et je me suis formé avec vous euh, avec Instant Z depuis plusieurs années. À à la gouvernance partagée et je me présente là en tant que nouvelle branche de mon activité professionnelle qui est d'accompagner des groupes vers la gouvernance partagée et je tâche maintenant d'être plus en plus confiant dans cette dénomination que je me donne d'accompagnateur en gouvernance partagée et intelligence collective, j'aime bien ces mots-là et j'essaie qu'ils soient compris dans cette définition. oui voilà Très bien, merci. Et puis du coup, euh, qu'est-ce que c'était qu'en fait que, que cette supervision que j'ai pu te faire Alors c'est pour nos auditeurs pour bien comprendre un petit peu de, de quoi il s'agit. Euh, voilà, Comment ça s'est passé bien... Qu'est-ce que c'était Eh bien, c'était assez simple de votre proposition. Suite à, aux formations que j'ai eues avec Instant Z, Jusqu'à dernièrement, en visio, sur la formation d'agilité sur la gouvernance, je me suis lancé de proposer, à proposer mon accompagnement à des structures ou à des groupes. Et il se trouvait que j'ai eu un groupe qui, qui était intéressé d'être suivi en gouvernance partagée par le, la transformation d'une gouvernance pyramidale en gouvernance partagée. Alors, ils n'étaient que trois, mais je me suis lancé le défi de pouvoir leur proposer de mon accompagnement mais rapidement, et je me suis dit j'avais besoin, besoin d'un soutien en parallèle et je vous ai proposé de, de savoir comment vous pourriez intervenir. Et ça s'est fait euh, très simplement. Et pour moi, la facilité, de, justement, c'est la formule de pouvoir euh, prendre rendez-vous avec toi, Benjamin, sur, euh, quand j'en avais besoin aux préparations de mes rendez-vous pour cette entreprise. Et souvent, une heure, on suffit à préparer mon rendez-vous et me conforter dans dans ce que j'avais besoin comme outil, comme aide de votre part, et arriver en réunion bien plus en confiance dans ce que j'apportais. Et puis aussi, le soutien a été fait de même en débriefing des, du travail que je faisais avec cette entreprise, des réunions que j'avais dans ce travail, oui. donc en débriefing avec toi, et du coup aussi une aide de clarification sur mon travail. Oui. très bien. Donc, si je, je reformule un petit peu, donc tu… Euh, tu débutes en tant qu'accompagnateur de groupe vers, vers la gouvernance partagée et puis pour, pour un, un de, tes, de tes premiers accompagnements, tu décides de, de te faire superviser par une personne de l'instant Z, notamment en amont et en aval euh, de, des interventions que tu peux faire avec l'équipe. Oui. Et, Et surtout, euh, oui. ça a été aussi pour moi, même un soutien par rapport à, on va dire, à mes clients ou le groupe que j'accompagnais, de leur dire que j'étais en coaching oui. avec Instant Z. Ça leur apportait un plus dans le fait qu'ils savaient aussi que je commençais. Et ça a été vraiment un plus pour dire ben voilà, j'ai le renforcement de, de l'organisme de formation que qui m'a suivi depuis. Et c'était à chaque fois une mise en confiance de, de ce que je pouvais apporter. Oui, très bien. Et. Euh... Quelle est, quelle est la chose que tu as le plus appréciée dans cette collaboration qu'il y a eu avec moi, avec l'Instant Z en, plus en général euh, La chose, exactement une, euh, alors euh, je dirais la capacité d'adaptation d'Instant Z, euh, l'expérience que j'ai ressentie euh, euh, en permanence, très passionnante, votre expérience, euh, toujours vivante, renouvelée, que euh, enfin, je voyais qui était toujours en, en, en curiosité de... de d'être en mouvement, quoi, une expérience de votre part et qui m'a vraiment intéressé. Euh, donc, voilà, cette capacité d'adaptation est pour moi d'avoir des réponses euh, sur, en direct de, des questions que je me posais euh, avec le groupe avec lequel je travaillais. Oui, et euh, en quoi c'était un plus Parce que l'Instant Z propose… Euh... Euh, Différents formes de support pédagogiques qui sont disponibles euh, sur Internet, via notamment l'Académie Z. En quoi c'était un plus pour toi d'avoir un soutien vraiment d'une personne euh, pour, pour t'aiguiller dans, dans l'accompagnement de, de ton collectif ah ben, Ça a été... Euh très confortable parce que comme j'avais un travail très spécifique et on, moi je découvre à chaque fois et ça, ça semble évident que chaque groupe est différent, j'arrivais dans une entreprise déjà en fonctionnement et il fallait s'adapter moi de, de mon côté à, à, aux questions qu'ils se posaient, aux besoins qu'ils avaient, qu avaient à ce moment-là oui. et euh, avec toi en direct, de s'adapter, de pouvoir proposer l'outil qu'il fallait à ce moment-là euh, J'avais justement euh, quelque chose de très réactif et j'ai eu quelque chose de très réactif de ton côté et de très efficace qui est de dire, bah, OK, à ce moment-là, avec euh, même euh, l'ambiance qu'il y avait dans le groupe ou euh, suivant euh, oui, la, la, position, la, la position de chacun, euh, je pouvais euh, avoir une réponse d'instant Z euh, plus que bah, toutes les formations qu'on peut trouver. Euh, oui. J'entends un, un, un aiguillage plus, plus précis et plus efficace dans, dans ouais. ton besoin vraiment du moment, ouais, euh, euh, sur mesure, par rapport à la situation que tu rencontres ça, euh, ouais. à ce moment-là. Oui, très bien. Ouais. Qu'est-ce qui a euh, posé le plus de difficultés, peut-être, ou qui a été le moins agréable pour toi dans, dans la collaboration, parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses, il y a aussi certains, certains points d'accroche. Qu'est-ce que ça a été dans la collaboration avec, avec moi et avec l'Instant Z je du mal à en trouver, mais je me suis même dit est-ce que la visio est, est, est un problème Et en réponse, pas vraiment. Elle apporte même quelque part plein de solutions de, de facilité. Euh, donc, euh, la difficulté, euh, non, non, non, franchement, il y a eu une telle, belle, vraiment, je suis désolé, je retourne la question en quelque chose positive, mais euh, justement, il y, eu, il y a eu beaucoup de bienveillance, en tout cas, euh, tu as cette qualité d'apporter, de, de, de savoir me critiquer dans ce que je pourrais mettre en œuvre ou de remettre en cause euh, à ce que je propose comme travail avec ce groupe, euh, et en, en, dans une bienveillance qui, moi, me conforte, enfin, me me fait plutôt euh, grandir dans, dans ce que dans, dans mon travail. Quoi. Oui. Alors, euh, euh, voilà, je n'ai pas de points noir comme ça à, à te dire ou à dire euh, et c'est tout à fait sincère. Très bien. Merci. Donc, j'entends peut-être… Euh... Si je devais transformer un point noir de ce que tu viens de dire, c'est peut-être l'inconfort dans, dans lequel je pouvais te pousser à certains moments, de, de re-questionner certaines, oui. certaines décisions que tu Ça, prenais oui, ou une, certains outils choisis. Oui, une acceptation de se remettre en cause, c'est sûr, hein, dans, dans cette position qu'on peut avoir, qui est toujours très fragile et qui est une position très, qui est une relation humaine avec un groupe. Euh, comment on, on se remet en cause nous dans cette position et dans cette qualité qu'on pourrait avoir euh, qu On n'a pas toujours. Quoi. Merci. Et puis dernière question, c'est euh, par rapport à la recommandation. À qui est-ce que tu recommanderais euh, alors, les services de l'instant Z et puis peut-être plus particulièrement celui-ci de, de supervision? Euh, et pourquoi Alors, Instant Z, moi je peux en parler à tous. Euh, à tous, parce que euh, j'utilise euh, pour ma part les outils de la gouvernance partagée dans ma famille, depuis, que depuis le premier, la première formation que j'ai eue avec vous euh, de Rêve et Dragon et je fais des cercles de rêves et, et des décisions de famille en, avec la méthode des six chapeaux. Euh, donc, que ce soit des groupes associatifs, d'entreprises ou familiales de trois ou peut-être plusieurs dizaines de personnes, je peux vraiment recommander la, la gouvernance, votre accompagnement euh, en gouvernance partagée et qui, va, qui apportera pour moi un éclairage très fort dans l'organisation de, des groupes, dans leurs projets. Euh, je suis vraiment convaincu jusqu'à maintenant de vouloir former les, les gens. Euh, donc, euh, quel groupe n'aurait pas besoin Il y a, Ça apporte une telle sérénité euh, dans les projets qu que l'on peut mener euh, dans le groupe et ça apporte tellement une motivation à la participation de chacun, à la responsabilité de chacun, euh, que quelques groupes qui soient en projet euh, peuvent avoir besoin de vous et... et et je recommande cela après la, la, le suivi en, en, en supervision, supervision oui. voilà, pas le mot. évidemment. Euh, enfin, en tout cas, moi ça m'a été très utile, comme je l'ai dit, euh, dans le fait d'accompagner un groupe euh, oui. en direct, euh, mais ça peut être aussi pour une entreprise d'avoir de, euh, des conseils réguliers et adaptés. Euh, sans, en tout cas en visio, sans déplacement, sans problème, d'avoir une réaction. Je me souviens bien, j'avais créé deux jours de séminaire avec l'entreprise pour travailler autour de la raison d'être et j'avais pu te contacter dans cette journée en direct sur « tiens, je t'envoie la raison d'être sur laquelle on a travaillé, qu'on a travaillé ensemble ce matin » et tu m'avais donné un retour assez... C'est clair et que j'avais pu redonner l'après-midi au groupe. Oui. Voilà, c'est juste quelque chose d'extraordinaire quelque part. Hein. Oui. D'être coaché vraiment comme si tu étais derrière là, sans euh, voilà, en laissant toute l'indépendance et, et voilà et, à quelques centaines à quelques centaines de kilomètres de là. Voilà, c'est ça. De toi, oui. <rire> Très bien, excellent. Ben, merci beaucoup Pierre pour pour ce petit témoignage et puis bonne ben, continuation à toi.